Bien-aimés, dans le Seigneur, shalom, vous qui nous suivez en ces net moments sur lesavertis.net, sur cachandel.org, dans d'autres réseaux sociaux aussi. Nous vous bénissons pour le temps que vous allez réellement donner à cette vidéo, à cette chaîne, pour réellement recevoir de la part du Seigneur notre Roi Yeshua. C'est pourquoi nous voulons laisser déjà le temps que nous allons passer ensemble avec vous, entre les mains de Dieu que même puisse prendre le contrôle de toutes choses, que ton esprit puisse se connecter avec l'esprit du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'esprit de Dieu, également, et que nos esprits puissent réellement se communiquer par rapport à ces messages, pour que le Seigneur puisse réellement nous parler. Car la parole ne vient pas seulement pour, euh, n'est-ce pas, pour celui euh, qui l'écoute, mais la parole vient aussi pour celui qui la déclare ou qui la prêche. C'est pourquoi... Je te demanderai, toi, qui vas suivre cette vidéo jusqu'à la fin, de partager aussi la vidéo à d'autres pour qu'eux aussi puissent être bénis. Vous savez, la cause, l'objectif de tout ce que nous sommes en train de faire, c'est d'honorer d'abord notre roi et aussi de parvenir à la vie éternelle. C'est pourquoi aujourd'hui nous voulons parler de quelque chose encore que le Seigneur nous a mis à cœur. Nous voulons parler de... Nous voulons parler de euh, de, donc de la, du christianisme ou d'être chrétien d'être chrétien c'est pourquoi la, euh, la vidéo sera titrée pourquoi es-tu chrétien par là je veux dire pourquoi es-tu chrétien ou pourquoi es-tu chrétienne c'est la, la question que nous voulons réellement nous poser en ce net moment la date aujourd'hui c'est le 4 mai donc 2018, euh, c'est un vendredi et il est à ma montre ici 19h13, c'est-à-dire 19h13, c'est lui ou celle qui va, qui va suivre cette vidéo après. Sachez que je suis en train de la tourner maintenant. Voilà, euh, pourquoi es-tu chrétien Pourquoi es-tu chrétien C'est est la question que nous devrions nous poser c'est la question que nous, nous que, que, que moi je vous pose que la question que je me suis aussi posée il y a quelques années puisque lorsque nous nous fûmes, lorsque nous étions dans des assemblées en train d'avancer nous croyâmes que nous avancions avec le Seigneur mais après avoir parcouru ces chemins pendant des années et deux années et des années et des années nous avions compris par au, au par après que le Seigneur la voix du Seigneur était trop petite en nous. Ça nous, nous nous nous sommes donc la poitrine pour dire que nous étions de chrétiens et nous nous sommes nous avons fait nous nous avions fait de, de, de des évangélisations de porte à porte tout cela, nous croyâmes que nous étions réellement dans le vœngile dans la moisson du Seigneur avec une telle volonté nous sommes nous, donc nous, nous sommes préparés pour aller n'est-ce pas chanter en faisant des heures et des heures de répétitions pour aller prêcher quelque part de passer même des temps dans de permanence pour n'est-ce pas prêcher pour ne pas pour n'est-ce pas prier le seigneur afin que le seigneur puisse nous parler avant d'aller parler c'est-à-dire nous étions là en train de faire l'œuvre mais malheureusement notre façon-là de nous conduire, notre façon-là de marcher, notre façon-là de prêcher, notre façon-là de chanter ou de danser, ne plaisait pas au Seigneur. Ne plaisait pas au Seigneur. Pourquoi Puisqu'il y avait des choses dans la Bible que nous n'avions nous pas eu le temps de bien lire, ou même pas la volonté de bien lire ça. Pourquoi Ça ne nous concernait pas. Même celui qui prêchait, le prédicateur, cherchait des choses qui lui arrangeaient pour prêcher. Alors que nous nous, nous, nous disâmes que nous étions de, donc, donc de prédicateurs, de chanteurs, de chantres, pas de musiciens, chrétiens, tout cela, mais au fond de nous, l'identité n'était pas réellement scellée par le Saint-Esprit. On nous appelait frères, comme d'ailleurs aujourd'hui nous appelle frères, mais à cette, à cette époque-là, il y avait de l'hypocrisie en nous. De l'hypocrisie. On faisait d'autres choses le matin, on faisait d'autres choses le lundi, mardi, mercredi, jeudi, et on savait que le dimanche ou le vendredi ou le samedi, on a de répétitions tout cela. Il a fallu être bien devant les hommes, être bien devant Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens nous disaient ah, que vous êtes sérieux, vous êtes gentil, vous aimez l'œuvre de Dieu. Mais à nous-mêmes, il y avait une voix qui nous disait que ce n'était pas ça ce que moi je veux, c'est-à-dire ce que le Seigneur voulait. Ce n'était pas ça. Alors mes bien-aimés, nous avions continué cette marche, ces chemins un jour. Le Seigneur m'a posé la question. Es-tu réellement mon Fils? Fais-tu réellement ma volonté? J'étais dans cet ensemble-là, en train de prier, de chanter. Soudain, j'ai commencé même à pleurer, puisque je me suis dit, il y avait des choses. Je ne je, je me, je me, je, je me comportais peut-être bien. Mais il y avait des choses que moi-même je sais, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, mais je le faisais quand même. Es-tu réellement mon fils C'est pourquoi nous posons cette question aujourd'hui. Pourquoi es-tu chrétien Pourquoi te dis-tu que tu, tu es un chrétien ou une chrétienne Pose-toi la question. Déjà, pour savoir le mot chrétien, Faites un peu l'étymologie, tout cela. Vous pouvez trouver ça, je vais dire, sur Internet, mais on va parcourir ça. Le mot chrétien vient du grec. C'est comme dit, christianos. Christianos, c'est-à-dire disciple du Christ. Christianos. Disciple du Christ. C'est ça, chrétien. Disciple ne peut être que celui qui a un maître, disciple du Christ au sens propre. Pour ceux qui ont fait qui ont fait, je vais dire, du sport, l'art martiaux, par exemple, vous avez une personne qui se dit maître. Et il a des élèves. Et dans cette dans ce club là, tu dois d'abord, n'est-ce pas, te présenter et tu dois t'inscrire. Et ce maître-là connaît tous les noms de, des élèves ou des disciples. C'est ainsi que tu ne peux pas venir tricher. va venir dire que tu, tu, es, tu es disciple si le maître ne te connaît pas. C'est pourquoi la grande question que tu dois te poser, tu devras te poser. Suis-je réellement chrétien? D'abord, et la question que moi je te pose, pourquoi es-tu chrétien ou chrétienne? C'est pour t'amener à faire la rétrospective de ta vie. D'autres fêtes même des jubilés, ça fait 50 ans qu'ils connaissent le Seigneur. D'autres se tapent la poitrine pour dire, depuis que je suis né, depuis que je suis chrétien, je n'ai jamais manqué l'Église le dimanche. Il oublie que l'Église, c'est lui, le corps qu'il suit chaque jour, qu'il est en train d'amener de, de, de, de, de, de, de, dans, dans le chemin qui ne, qui ne confesse pas le Seigneur. Il oublie cela, il dit que ça, depuis que je suis chrétien, je n'ai jamais manqué l'Église les dimanches, puisqu'ils ont pensé dans leur philosophie que le dimanche serait le jour du Seigneur. Non, non. Nous avions dit une fois ici que le Seigneur de chaque jour, du lundi au dimanche, c'est le Seigneur qui a tout créé. D'ailleurs, le mot « dimanche », ça n'a rien à voir avec le Seigneur, puisque on avait déjà dit ça une fois lorsqu'on a parlé de ce monde et sous l'emprise du diable ou de l'ennemi. Vous pouvez suivre le lien que je mets pour, n'est-ce pas, suivre cette vidéo-là. Nous avions dit que les dimanches étaient les jours du soleil. C'est pourquoi ça s'appelle en anglais Sunday. En allemand, Sonntag. Ça dit, le dimanche n'est pas le jour du Seigneur, mais le dimanche c'est le jour, n'est-ce pas, du soleil. Je ferme la, la, donc la parenthèse. Ça dit, beaucoup pensaient que, ou pensent jusqu'aujourd'hui, que lorsque je pars à l'église, entre guillemets, je suis en train d'aller devant la face du Seigneur. Mais il oublie que c'est lui-même qui est le temple du Saint-Esprit, du, du, donc, du Saint donc, donc, à l'occurrence de Dieu. Ça, c'est un, un autre terme. C'est-à-dire, comme on a dit, « chrétien » vient du grec « christianos », qui veut dire « disciple du Christ ». Donc, bref, « chrétien » ou « chrétienne » est celui ou celle qui suit Yeshua, Jésus-Christ. Ça vient du mot « Christ ». Christ qui est dit, qui, qui, qui, qui, donc, qui, qui signifie euh, aussi euh, que euh, c'est qui est ouin, Christ. Donc quand toi tu te dis chrétien, donc, tu es en train de mélanger la position du Seigneur Jésus-Christ et ta position en toi. Quand tu te dis tu te dis chrétien, tu es en train de marcher comme le Christ a marché. Quand tu te dis chrétien, tu es en train de dire que oui, je suis aussi un enfant de Dieu. Écoutez ce que la Bible nous dit. Dans le livre de Jean au chapitre 1, verset 12. Un passage connu, voire même très connu. Jean chapitre 1, verset 12. La Bible nous dit...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 non seulement accepter, mais croire en son nom. C'est pourquoi lui dira que tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est-à-dire il faut croire au nom de Jésus-Christ, Yeshua Hamashiach. Pour, pour être appelé chrétien, tu dois d'abord être enfant de Dieu. Mais pour être enfant de Dieu, tu dois d'abord accepter croire, donc accepter, c'est-à-dire recevoir le nom de Jésus ou Christ et croire en son nom. En ce moment, lui, le Père, va nous donner, n'est-ce pas, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, on ne peut pas devenir enfant de Dieu si le Seigneur ne veut pas ah oui, c'est pourquoi Christ Yeshua dira que « Nul ne peut venir à moi si le Père ne la tire. » Lorsque Jésus-Christ a choisi les douze disciples, c'est lui-même qui cherchait, qui choisissait. Puisque chaque personne, chaque disciple avait un rôle à jouer il dit plus tard à Pierre, Simon, même M'aimes-tu ?» Alors, si c'est le cas, « Paie mes brebis. Vous comprendrez que le Seigneur n'appelle pas tout le monde. Oui, il est mort pour l'humanité, mais ce n'est pas tout le monde que le Seigneur appelle. C'est pourquoi il dit, ce n'est pas tout le monde, je, je, je m'excuse, ce n'est pas tout le monde que le Seigneur est élu. Il a dit qu'il y, qu y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Donc, vous comprendrez que le Seigneur ne peut pas élire tout le monde. Avant d'être élu, même dans le monde, il faut passer par ce qu'on appelle élection. Or, élection, c'est dans le même cas que sélection. Il faut d'abord sélectionner ceux-là qui seront élus. Tu ne peux pas te dire, disciple du Christ, si tu n'es pas élu par lui. Tu ne peux pas te dire au chantre de l'Éternel si tu n'es pas élu par Lui. Tu ne peux pas non plus te dire que tu es prédicateur, prédicateur plutôt de l'Évangile si tu n'es pas élu. Tu ne peux pas venir au nom du Seigneur Christ et dire que oui je suis le disciple si tu n'es pas élu. Donc pour être élu, il faut croire en Son nom. D'abord, recevoir Christ, croire en son nom, et le Père te donnera le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Beaucoup disent qu'ils sont chrétiens, qu'ils sont disciples, mais ils ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu, par exemple. Or, dans un club, il peut -il y avoir beaucoup de maîtres mais le grand maître reste un. Or, dans cet élan ici, dans, cette, dans, dans ce monde ici, nous croirons, nous comprenons que le Seigneur Christ Yeshua, c'est lui qui était au, de, au début ou au commencement la parole. Donc c'est lui qui est venu en forme de chair humaine, de, donc en forme d'un être humain pour sauver l'humain puisque Dieu en esprit n'a pas le sang ni la chair. Il a fallu que sa chair puisse être crucifiée à la croix afin que ceux-là qui ont péché contre lui puissent recevoir le pardon en recevant ce pardon au moyen du sang. Donc il a fallu que Dieu se fasse chair pour que le sang puisse couler. Alors c'est pourquoi lorsque nous disons que tu ne peux pas être chrétien et ne pas croire à la divinité du Christ, nous, nous comprenons que beaucoup sont peut-être animés de bonne volonté, mais tellement ils lisent la parole comme un journal, ils ne peuvent pas comprendre que la parole de Dieu, avant que ça soit la Bible comme nous l'avons aujourd'hui, avant ce n'était pas comme ça. C'était la parole en pêle-mêle. Imaginez-vous que ceux-là qui ont construit la Bible, je bénis l'Éternel pour cette œuvre de plus de 40 auteurs, mais ceux-là qui ont, qui ont construit la Bible, imaginez-vous qu'ils ont pris des choses en pêle-mêle sans pour autant tenir compte de, de donc de l'évolution ou du vrai histoire, comment est-ce que les choses ont commencé. C'est pourquoi vous verrez que les contextes et les textes, quelquefois, ça se croise puisque ils ont pris ce qu'ils ont pris. Mais lorsque tu deviens enfant de Dieu, le Seigneur te fait monter dans un niveau que lorsque tu vas lire un verset, le Seigneur va t'ouvrir les yeux spirituels pour comprendre l'esprit de ces versets. C'est pourquoi lorsque tu es enfant de Dieu, ça veut dire que le Seigneur t'a mis maintenant devant lui dans son cercle. Le Seigneur te donne, comment dirais la possibilité même de poser la question pour dire « Seigneur, je ne comprends pas, explique-moi c'est quoi. » C'est pourquoi vous verrez qu'il y a des gens qui n'ont pas fait la théologie. C'est la théologie qui est une science démoniaque. Il y a des gens qui n'ont pas fait cela, mais ils ont la capacité de comprendre la parole de Dieu. Or, les théologues eux-mêmes, qui même donnent des diplômes de pasteur, tout ça, ils n'ont pas compris que le Seigneur a était Dieu. D'où nous disons qu'ils ne sont pas disciples. Lorsque le Seigneur était sur la terre, il ne nous appelait pas plutôt euh, euh, chrétiens. Il ne nous appelait pas chrétiens, il nous appelait mes disciples, mes amis, mes brebis. Oh, on ne peut être brebis d'une personne que lorsque celui-là ou celle-là est un berger. Oh, dans la bergerie, on ne peut pas avoir deux bergers. Dans la bergerie, on ne peut pas on peut avoir qu'un qu seul berger qui prend soin. C'est pourquoi même David, déjà avant, qu'est-ce qu'il a dit L'Éternel est mon berger. Le berger, c'est celui qui prend soin de nous. Le Seigneur nous dit... Écoutez, restez ici, je m'en vais, préparez la place, je viendrai pour vous prendre. C'est-à-dire, le berger a ce souci-là de rassembler, n'est-ce pas, sa bergerie ou ses brebis. C'est pourquoi il dit dans un adage, il dit que lorsque tu as 100 brebis et qu'une est perdue, tu dois laisser le 99 ou 99 pour aller chercher celle qui était perdue. Alors, c'est pour dire que lorsque je suis chrétien, je suis disciple du Christ. Je dois voir le même cœur que le Seigneur avait lorsqu'il était sur la terre avec nous. Je dois voir le même cœur dans sa parole, dans sa vérité, dans, dans, dans son évangile. Je dois voir la même façon de, de marcher. Puisque la Bible nous dit quelque part qu'un disciple accompli fait la volonté de son maître. Tu ne peux pas faire des choses que ton maître ne t'a pas, n'est-ce pas, enseigné. C'est pourquoi lorsque je dis que. Dans un club, pour ceux-là qui font, ou qui ont fait le sport, il y a des de, de, de, de mouvements, ou de, de, de, de je ne sais pas comment on appelle ça, je vais même oublier, il y a, il y a des choses que ces messieurs-là, entre guillemets, maître te montre, il te dit que pour faire tomber la personne, tu dois faire, tu, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Il te montre des prises, oui, c'est ça, des prises. Et ces prises-là, lorsque tu les fais bien, tu maîtrises ce qu'ils sont en train de te dire. C'est pourquoi que tu vas monter, n'est-ce pas, les échelons tu étais ceinture, c'est pas blanche, tu deviens ceinture jaune et ainsi de suite verte, tu sais pas quoi. Ça dit lorsque tu fais la volonté du maître, le maître va te, te faire passer des épreuves. Et les épreuves de la vie, lorsque tu vas passer ces épreuves-là, tu verras que le Seigneur va t'augmenter, n'est-ce pas, la foi. C'est pourquoi, lorsque même il travaillait avec des gens comme Abraham, qu'est-ce qu'il faisait? Il venait d'abord faire euh, de, donc, euh, donc euh, euh, comment dire, donc euh, avec de, de, donc des épreuves dans la vie d'Abraham. Comment imaginer que celui qui était considéré comme ami de Dieu, celui qui parlait avec Dieu, et ces messieurs restaient, n'est-ce pas, stérile. Comment Ou sa femme restait stérile. Pourquoi Puisque le Seigneur voulait lui faire passer par avoir un fils unique et donner des prophéties bien avant et dire des choses bien avant et demander encore à l'occurrence, comment dirais-je, au, au, au retour, ce même fils qui a été un fils, n'est-ce pas un, un, un fils d'alliance, on peut dire. Si Abraham était comme nous autres, il allait rappeler Dieu à Dieu, mais tu m'avais dit que j'aurais seulement un fils, et ce fils sera, n'est-ce pas, celui qui va rendre mon nom grand. Pourquoi est-ce que tu me demandes de, de, de, de te donner ce fils en sacrifice Abraham n'a pas posé des questions. Il a fait. Pourquoi il savait que lorsque celui qui m'a donné ce fils me demande le même fils, il est capable de me redonner encore d'autres fils Lorsque Job a été attaqué par la maladie à cause de la jalousie de, donc du, donc du diable, n'est-ce pas Job avait perdu même ses enfants. Avez-vous avez -vous lu quelque part que lorsque Job a, donc, a euh, pleuré tout ça de sa vie, est-ce que Job a dit quelque chose de mauvais par rapport même à ses enfants Avez-vous vu ça Non. Pourquoi Puisque Job avait compris que le maître m'a donné, le maître a le, donc, bah -je, la, la force ou le pouvoir de tout prendre, puisque ça lui appartient de toute façon. Acte chapitre 11, verset 25 nous dit, « Barnabas s'est Barnabas rendu ensuite à Tars pour chercher Saul, donc Paul, et l'ayant trouvé, il amena en Antioche pendant toute une année. »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 Ils, ils prêchaient les choses que le Seigneur les avait laissées. Le Seigneur dit, « Enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. » Maintenant, posez-vous des questions. Lorsque nous écoutons aujourd'hui des gens qui nous prêchent des offrandes d'Isaac, les gens qui nous prêchent des offrandes de, de clôture et de fermeture et d'ouverture, lorsque nous écoutons les gens qui nous prêchent qu'ils étaient un en enfer avec le diable, tout ça, ils étaient mariés ou pas, ils se sont mariés avec des sirènes, tout ça. Lorsque vous écoutez ces choses-là, malheureusement, plusieurs d'entre vous suivent ces choses-là, ces choses-là, ils prennent même, n'est-ce pas, plaisir à voir ça. Or, plutôt de comprendre ce que le Seigneur dit. Combien d'entre vous ont des Bibles à la maison et chaque jour, ils regardent la télé, mais ils ne lisent pas la parole. Combien d'entre vous passent le, leur temps, des heures et des heures, de regarder des vidéos qui ne donnent pas la vie Or, lorsque tu es chrétien, tu dois croître dans la connaissance du Seigneur. Tu ne peux pas rester chrétien sans pourtant croître dans la connaissance du Seigneur. C'est pourquoi nous les avertis. Lorsque le Seigneur nous a donné ces versets dans deux pierres, je vais lire ça encore. De Pierre. Chapitre 3. Commençons même à partir du verset 17. Donc, vous, mes bien-aimés, puisque vous êtes déjà avertis, prenez garde de peur qu'entraînés par le garment des de, de ors, la loi, vous ne, dé, vous ne veniez à déchoir, c'est-à-dire à compromettre de votre fermeté. Mais... Croiser dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous devions croître dans la connaissance du Seigneur, notre roi, Messie, Christ, notre maître. Lorsque tu connais ton maître, tu vas commencer à penser comme lui. Lorsque tu es un vrai chrétien, la raison pour être chrétien, c'est de suivre le maître jusqu'à ce que tu vas, tu, tu, tu, tu, tu vas euh, euh, euh, le revoir. C'est pourquoi, lorsque nous lisons Ephésiens 4, 11, nous voyons que les dons que le Seigneur a donnés aux uns et aux autres, ce n'est pas pour vous, faire, pour vous rendre riche, ce n'est pas seulement pour bénir vos mariages, ce n'est pas seulement pour bénir vos enfants, c'est pour plutôt vous enseignez la vraie parole, le vrai message, le vrai évangile, pour, n'est-ce pas, vous perfectionner. Or, lorsque vous devenez parfait, c'est à ce moment-là que vous serez enlevé avec lui. C'est facile à comprendre que tu es chrétien pour un but, pour un, une, pour un objectif, plutôt, tu es chrétien pour un but, pour un, un objectif donné. Comment Il faut avancer avec Christ marcher comme Christ, être comme Christ. Donc, actes des apôtres, chapitre 15, chapitre 1 plutôt, verset 15, écoutez. Je disais, « Et en ce jour, là, pierre s'éleva au milieu des disciples qui étaient rassemblés au nombre d'environ 120 personnes. Et il leur dit, « Hommes, frères, il, a, il, a, il fallait que s'accomplisse ce qui, est, qui a été écrit, c'est que le Saint-Esprit a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas qui a été le guide euh, le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Car il était compté parmi nous et il avait reçu en partage ces mêmes services. Mais après avoir acquis un champ avec le salaire de l'injustice, lui qui avait été donné, il est tombé et rompu par le milieu. Et toutes ses entrailles ont été répandues. Vous comprenez que il y avait des gens qui étaient aussi avec le Christ, comme Judas. Il était là avec le, le Christ, le, avec le 12. donc le 11 plus le 12. Mais tellement son cœur n'était pas attaché à Dieu. Tellement le diable l'avait déjà corrompu. Tellement sa mission était, n'est-ce pas, son objectif, je veux dire, son rôle, plutôt, était, n'est-ce pas, de comploter pour que le Seigneur Christ Yeshua puisse être arrêté, pendu et tué. C'était ça sa mission. Gloire à Dieu, le Seigneur n'a pas été tué, on l'a tabassé, on, l a fait, on a fait tout ce qu'ils qu ont fait, mais ce n'est pas la prière qu'il a dit « Père, entre tes mains, je remets mon âme ». Et il expira. Le Seigneur n'a pas été tué par le romains ou ce que sais-je encore. Le Seigneur avait rendu l'âme par obéissance vers le Père qui est lui-même, Yeshua, Elohim. Donc vous comprenez que, lorsque je vous pose la question « Pourquoi es-tu chrétien ou chrétienne ?» Tu devras savoir qu'un chrétien, c'est un disciple de Christ un chrétien, c'est lui qui fait la volonté de son maître un chrétien, c'est lui qui vit comme son maître un chrétien, c'est lui qui prêche comme son maître imaginez-vous autant d'Abraham autant plutôt de, de, donc de Jean, Jacques et, et tout ça Étienne, euh, autant de, de Pierre que Pierre chante dans un studio et puis il fait le CD, il vend, il met sa photo tout ça, imaginez-vous un peu de choses qu'on voit aujourd'hui, imaginez-vous c'est aberrant et on vient dans une église, on trouve Pierre assis sur une, une, grosse, une grosse chaise devant, la chaise dorée, tout ça. Mais c'est assez aberrant. Ces gens étaient tellement simples que lorsqu'ils marchaient beaucoup, ils ne, ne, ne, ne tenaient même, même pas compte, ne les calculaient même pas, comme on dit. Mais ils étaient remplis de la puissance du Saint-Esprit. De telle enceinte que lorsqu'ils priaient, le, le miracle se faisait voir comme ça. Mais aujourd'hui, beaucoup pour avoir le miracle, le faire tomber les gens, un miracle qui n'est même pas biblique, qu'est-ce qu'ils font Ils partent en Israël pour acheter des parfums, c'est pas de quoi. Écoutez, si tu es un enfant de Dieu, tu, si, tu, si tu te dis chrétien, à chaque fois qu'une personne va parler de la part du Seigneur, soit comme... Le chrétien de Béret, qui avait sa Bible. Demandez-vous pourquoi d'autres églises, lorsqu'ils lisent la parole, ils lisent l'évangile, ils vous disent de fermer vos, vos Bibles. Puisqu'ils ne veulent pas que tu continues, mais tu commences de l'avant pour comprendre les contextes. Ils veulent, n'est-ce pas, vous garder dans leur, dans leur boîte. Ils veulent vous coffrer, même mentalement. C'est pourquoi je t'ai demandé à toi qui es libre en Christ. Tu aimes le Seigneur. Tu as une belle voix, tu chantes pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Mais la façon dont tu le fais, ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Chaque dimanche, tu, tu prends le temps de te mettre, de te faire beau ou belle. Pour le dimanche, pour que les gens te voient. Après avoir chanté, les gens t'applaudissent. Ils disent, tu as bien chanté chaque fois, lorsque tu veux prêcher, tu, tu, tu cherches des mots et des, des, des verbes pour, pour épater des gens. Et puis après, tu diras que oui, les gens diront que tu as bien prêché, tu as bien parlé. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de savoir pourquoi tu es chrétien. Si tu es chrétien pour toi, alors à partir de ce moment, change la façon de voir les choses. Sois chrétien pour Christ. Lorsqu'une personne te prêche, Vérifie dans la parole. Si les choses que la, pers que la personne te dit ne viennent pas de Dieu, il faut réfuter, il faut refuser cela. Qu'une personne ne te mente, qu'elle lève toi, je vais prier pour toi, si tu n'es pas convaincu. Qu'une personne ne vienne avec sa main pour poser sur ta tête, si tu n'es pas convaincu. Il faut dire non. Il faut être fort, courageux. Puisque Dieu, le Seigneur, ne nous a pas donné l'esprit de timidité, mais l'esprit de force. Tu dois, être, tu, dois, tu dois être forte ou fort. Même si tu as des problèmes, prie d'abord ton Dieu. Donne confiance en ton maître et tu sauras qu'il va changer la, la façon de voir les choses. Tu as compris ce message. Il y a encore des questions N'oublie pas de les poser, puisque nous sommes là pour vous, pour vous aider à croître. N'est-ce pas Pour qu'un jour, lorsque la, la trompette sonnera, que toi et moi, que vous et moi, Héritions le royaume de cieux. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.